Eh bien c'est à toutes et tous, il est 16h même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien, joyeuse Saint-Valentin, et eh oui, bonne Saint-Valentin les amis, c'est aujourd'hui, nous sommes le mardi 14 février Et on se retrouve aujourd'hui avec juste ici, vous le voyez, le petit Cupidon tout mignon, le petit Cupidon qui fait plaisir Puisque c'est la Saint-Valentin, voilà, donc je me suis dit, c'était l'occasion parfaite, justement Pour acheter notre premier camion, en effet vous ne rêvez pas, j'ai acheté notre tout premier camion. En plus avec le skin, vous le voyez, euh, Line of Legends, je crois. Donc c'était le skin que je rêvais tant, justement avec l'événement... Euh... Alors je sais plus c'était quoi l'événement, mais en gros on pouvait gagner ce skin avec euh, un événement World of Trucks. Donc voilà mon premier camion que j'ai acheté. J'ai décidé d'acheter un DAF 460, XF 460, pardon, que j'ai pas trop modifié, à part euh, le fait que le moteur c'est un Euro 6. Enfin Euro 6, je sais pas si c'est le moteur Bref, je m'y connais pas les gars, hein. je m'y connais pas Mais voilà, en tout cas j'ai pas retouché énormément de choses sur, euh, sur le camion euh, C'est où je dois tourner, c'est ici On va aller chercher de coup notre toute première remorque Parce que, bah, les amis, nous sommes au 16ème épisode Et euh, jusqu'ici nous avions toujours fait des, des missions rapides Donc c'est une grande première sur cette nouvelle carrière On a enfin notre premier camion Donc notre toute première mission, notre toute première livraison Et bien avec... Euh, notre camion custom, voilà ça fait plaisir Donc j'espère que vous êtes content, j'espère que vous allez bien Et j'espère que vous allez kiffer cette vidéo Si c'est le cas je compte sur vous Pour euh, vos petits pouces bleus, vos petits commentaires Et euh, vos encouragements N'hésitez pas à vous abonner surtout c'est très important Aujourd'hui le trajet va être assez intéressant Puisqu'on est du coup sur la version 1.15 Et eh bien de Grand Utopia Qui est donc disponible, ça y est La version 1.15 de Grand Utopia est disponible Pour tout le monde, elle est totalement gratuite je le rappelle, tout le monde peut y jouer. Si vous avez tous les DLC de Eurotruck, euh, tous les DLC de map, et bien vous pouvez euh, jouer euh, sur Grand Utopia sans aucun problème. Je mettrai en description, bien sûr, euh, le lien avec justement pas mal d'informations que je vais vous donner euh, tout au long euh, de la vidéo. Donc restez bien, euh, bien jusqu'à la fin. Pas mal d'informations et de bonnes nouvelles concernant Grand Utopia. Des petits teasings, etc. Donc ça fait plaisir et vous allez très vite comprendre Puisqu'on va passer sur des chemins assez précis Et je vais vous montrer l'itinéraire bien sûr Donc je prends notre petite remorque Et je fais ça mais plutôt comme un chef Presque Ouais, C'était pas parfait en fait C'était pas tout à fait parfait mais on va fermer les yeux On va fermer les yeux Il faut que je m'habitue à ce camion Je cherche des excuses Donc on transporte 12 tonnes de panneaux sandwich Nous sommes à saint sylvestre capelle Donc saint sylvestre capelle non à Sainte-Marie-sur-Mer Pardon j'ai spoilé On est à Sainte-Marie-sur-Mer Donc un des derniers euh, villages Une des dernières villes qui existent sur Grand Utopia Mais surtout on va aller dans cette nouvelle ville Qui est donc saint sylvestre capelle Et avec euh, une cascade, une chute d'eau Enfin vous avez vu les précédentes vidéos que j'ai pu vous faire C'est vraiment magnifique On va passer par Chasseville Et puis finalement on va passer par Non pas cette nationale mais justement la petite départementale Parce qu'elle est beaucoup plus intéressante euh, Voilà cette petite route est quand même beaucoup plus intéressante et donc on va traverser voilà, quelques euh, euh, nouvelles, euh, nouveaux villages, nouvelles villes et donc nouvelles routes que nous avons déjà donc découvertes de toute façon au préalable dans les précédentes vidéos. Encore une fois un grand merci à, à MyGodness de nous avoir donné euh, en avant-première, nous avoir offert la possibilité de, de jouer sur, euh, sur cette euh, version 1.15 en avant-première. Alors j'avais fait une erreur aussi, enfin c'est pas une erreur mais je l'avais pas précisé. Après euh, est-ce que je suis obligé de tout le temps le préciser je ne sais pas mais en gros pour vous expliquer Hop là, on est plutôt pas mal là ici En gros pour vous expliquer L7C Fox et moi euh, Vous le savez on avait donc l'exclusivité de pouvoir Vous proposer du contenu sur cette euh, version 1.15 Qui donc à l'heure d'aujourd'hui est disponible hein, Tout le monde peut y jouer Mais avant c'était pas le cas Et en fait si les, les membres Patreon De euh, MyGodness donc le créateur Et eh bien les membres Patreon Donc ceux qui le soutiennent financièrement Parce que c'est quand même du boulot Et tout travail mérite salaire Bien que la map est gratuite mais donc voilà pour euh, remercier euh, ceux qui le soutiennent financièrement Et ben justement ces personnes là avaient le droit d'avoir également accès à la map Donc on n'était pas les seuls privilégiés Mais j'avais euh, omis euh, de préciser cela Donc je, je voulais le, le redire Alors LCC Fox l'a très bien expliqué dans, dans sa vidéo et, et je vous invite vraiment à aller regarder et bien sur sa chaîne Youtube euh, Ses précédentes vidéos sur Grand Utopia Excellent d'ailleurs Puisque euh, alors la toute dernière qui est sortie sur sa chaîne On va en parler parce qu'on va passer juste devant un, un endroit en particulier Toi tu vas, tu vas attendre avec ta belle voiture par contre, l'avant-dernière vidéo de Fox, dans tous les cas, elle, elle est à mourir de rire avec euh, avec Miss, du coup, qui conduit. Vraiment, je vous invite à aller regarder si vous ne si l'avez pas encore vue. Euh, il euh, ils ont fait à peu près le même itinéraire que, que Arthur et moi. Mais euh, un pur régal, un pur régal comme d'habitude. Enfin, chaque vidéo de, de toute façon de SSC Fox, en ce moment, c'est que des dingueries. Donc euh, moi, j'adore. Donc là, on quitte euh, Sainte-Marie-sur-Mer pour euh, partir sur Chasseville. Et c'est là que euh, notre itinéraire va être plutôt intéressant Donc voilà, merci à vous les gars pour, euh, pour tous vos commentaires sur les, les précédentes vidéos euh, Sur Eurotruck avec Arthur notamment euh, C'est la Saint-Valentin, je voulais vous parler également de cet événement World of Trucks Justement avec le petit Cupidon que vous voyez Ce petit Cupidon, vous pouvez le gagner en faisant les missions World of Trucks Donc l'objectif c'est de faire 14 livraisons World of Trucks De 100 km minimum Alors pour ça, attention, il faut, faut faire ça en vanilla. Hein. Je me décale à gauche Il faut faire ça en Vanilla Donc ça ne fonctionne pas sur Grand Utopia Ça ne fonctionne pas sur Promod Je rappelle les missions World of Trucks Il faut vraiment faire ça sur, euh, sur du Vanilla Donc avec les routes toutes classiques C'est un petit peu dommage Bon il n'y a que 14 livraisons à faire Et une fois que vous les avez faites Une fois que vous les avez faites Eh bien vous aurez ce, ce cupidon accroché à votre tableau de bord Enfin accroché pas forcément C'est vous qui déciderez de l'accrocher ou non Alors là on va rester sur la gauche C'est pas très clair euh, la, Les signalisations ne sont pas très claires euh, Donc c'est très réaliste Mais là il faut rester sur la gauche Puisqu'on va tourner à gauche Alors vous connaissez on a déjà fait ce trajet en sens inverse Si je dis pas de bêtises avec Arthur C'est bel et bien ce trajet qu'on avait déjà fait en sens inverse Et regardez les belles petites montagnes Là on peut... On, on, vous appelez ça des collines ou des montagnes ça Moi j'appelle ça plutôt des petites montagnes quand même Parce que chez nous en Alsace On a des petites collines euh, ça c'est quand même plus de la montagne et voilà c'est pas non plus les, les plus grandes montagnes j'imagine Mais... Allez, ah, donc on va passer par là-bas tout simplement Et en fait j'ai foiré mon... J'ai foiré mon col... Je voulais vous parler d'un truc, si vous regardez sur la gauche, voilà, vous voyez le pont, voilà, bon, vous l'avez vu quelques secondes, voilà, c'est. Voilà, vous ne pourrez pas le voir plus longtemps, vous avez vu ce pont, ce pont nous mène à Denver, donc Denver, c'est euh, un village qui est situé sur une petite île, et c'est la surprise du chef, et donc c'est justement la dernière vidéo de L7C Fox, si ça vous intéresse, euh, la dernière vidéo de L7C Fox, se passe à Denver et on y, est, on y est allé justement avec Arthur également dans, une des, dans la dernière vidéo Eurotruck également Denver qui est donc une, un village en Angleterre au Royaume-Uni et c'est la surprise du chef c'est la surprise de MyGodness et bien tout simplement euh, MyGodness prévoit de faire un futur add-on donc un nouvel add-on qui sera donc l'Angleterre un add-on qui s'appellera Elizabeth Island donc l'île de Elisabeth, vous avez la ref, le clin d'œil à Elisabeth, la reine Elisabeth. Et ça, c'est un truc vraiment génial. Alors je vais me permettre de remettre pause au jeu, juste pour vous refaire comprendre la démarche de Grand Utopia, parce que je rappelle que Grand Utopia, et je le dis à chaque fois, mais bon, c'est quand même la moindre des choses, Grand Utopia, c'était juste cette île. Il n'y avait pas tout ça, en plus, à l'époque, au début, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était une île qui représentait la France de manière générale. Ensuite, il s'est fait une petite folie, my goodness, et il a créé un add-on, ici, qui s'appelle Mygotopia. Donc juste ici, qui n'est donc évidemment pas fini, tout est en constante évolution. D'ailleurs, il l'a un petit peu laissé de côté visiblement avec tout ce qu'il fait à côté. Donc là, c'est un petit peu les États-Unis. Ensuite, il s'est fait un plaisir ici avec euh, Akokan Island également. Un trois, donc c'est un deuxième add-on. Euh, et donc c'est euh, un petit peu Cuba, une île tropicale, etc. Et maintenant, il nous prévoit ici une future île. Probablement, donc... Enfin probablement, non. Ce sera l'Angleterre. Donc euh, Elizabeth Island. Probablement cet archipel ici, je ne sais pas, cette petite île. Bonne question. En tout cas, c'est pour vous dire que... Alors, au, au tout début, Grand Utopia c'était juste une map Aujourd'hui, Grand Utopia c'est une map, deux add-ons et un futur troisième add-on Voilà Alors, je rappelle juste un petit, une petite précision encore une fois pour ceux qui rejoignent D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui me découvrent peut-être à travers cette vidéo bah, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous, vous passez une bonne Saint-Valentin Si vous êtes tout seul, c'est pas grave, on est ensemble Moi aussi je suis tout seul, hein. attendez, je bois mon café Hum... C'est pas grave de pas être en couple hein, vous savez Alors euh, du coup là on passe par court Pierre Oui ce que je voulais vous dire encore C'est que les add ons c'est payant voilà c'est des, euh, des suppléments mais donc ah, rien ne vous oblige à les payer bien évidemment Mais voilà ça, ça permet de soutenir le, le travail et puis vous avez euh, surtout de la qualité hein. Vous avez euh, une grande map euh, ça fait vraiment plaisir Par contre Grand Utopia de base Ça tout est totalement gratuit encore une fois Et donc euh, même Denver c'est euh, gratuit pour le moment donc euh, voilà n'hésitez pas à en profiter euh, je vous propose un, un petit point cinématique parce qu'on ne l'avait pas fait alors moi je l'ai fait en off hein. moi je l'ai fait en off cette cinématique je vais être très honnête avec vous j'ai roulé entre temps hein, vous doutez bien un vrai plaisir et eh bah écoutez on va se refaire cette cinématique en tout cas je, je vais la faire avec vous pour la première fois hop j'éteins évidemment le camion sinon ça peut pas marcher et on est parti pour la cinématique et je spoil déjà mais il y a des avions de chasse qui, des avions de chasse pardon non pas des avions de chiasse des avions de chasse qui volent, alors visiblement euh, là il n'y en a pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je ne sais pas, Est-ce que je me suis fait pranker peut-être Il mmh. n'y a pas d'avion de chasse, j'ai fait un mauvais call Alors la dernière fois que je suis passé ici il y avait des avions de chasse, c'est pas une blague Et ça matchait super bien d'ailleurs avec la cinématique et là il n'y a pas du tout d'avion de chasse Alors ça c'est assez amusant Et ben comme quoi ça montre un petit peu euh, le, le, le, le, le fait que, que tout est un petit peu aléatoire et tant mieux parce que s'il y avait tout le temps des avions de chasse, ce serait un petit peu moins stylé. Mais voilà, sachez-le, comme ça, si vous passez par là, bah peut-être que vous croiserez des avions de chasse. Qui font des, des rondes, en fait, assez sympas. Alors là, vous voyez, en haut, il y, y a une petite partie de la, de la commune qui est assez euh, étroite. J'y suis encore jamais allé. Par contre, si vous voulez voir un petit peu là-haut comment ça rend, eh ben, L7C Fox, euh, ils y étaient allés avec euh, Miss à la manœuvre. Voilà, si ça vous intéresse, avec les petits champs de vignes. Encore une fois, encore mieux, vous pouvez le faire euh, par vous-même. Alors, le most du most, c'est de regarder nos vidéos bien sûr, de les commenter, de les partager, de les liker, etc. De, de passer du bon moment euh, devant nos vidéos à Fox et moi, et puis les autres créateurs de contenu, pourquoi pas. Et puis de jouer sur la map. Voilà, ça c'est vraiment le, le most du most. D'ailleurs, il faudra qu'on aille voir euh, la, le.. L'entreprise le, de, de la L7C Family, parce que justement, ils ont agrandi en fait à Chirac, si on regarde ici. Euh, faut savoir que moi je rappelle que mon entreprise N'hésitez pas à rouler pour la même compagnie Elle est à Crotter Gersheim ici Et on a à Chirac euh, Basé à Chirac Alors Chirac c'est ici Voilà on a justement la l L7 euh, Transport L7C Family ici Et ça a été agrandi Incroyable un truc de fou Mais vraiment Donc vraiment on, on ira Parce que j'y suis encore jamais allé sur cette save Donc euh, ça, va être, ça va être juste parfait Hop Allez on est reparti directement On va s'engager Il a personne visiblement hein. J'en ai rien à péter maintenant On s'impose bien sûr, donc voilà à droite le bourg, c'est par là justement qu'ils sont montés euh, les, euh, les Copeng donc voilà cette route elle est vraiment sympa et vous allez voir la petite subtilité souvenez-vous il y a deux vidéos de cela qu'on était passé par là, mais dans le sens inverse avec Arthur, euh, vous vous souvenez de la cascade d'eau, enfin la cascade d'eau ouais, la, la petite chute d'eau dans, dans la ville justement là où on va euh, Saint... Euh, alors je sais plus le nom Saint, euh, Saint Sylvestre -Capel, voilà là où on va il y a une chute d'eau elle était super belle. Vraiment, euh, la route était magnifique. Eh ben, les amis, surprise, dans ce sens-là. C'est totalement différent. Et c'est tout aussi stylé. C'est une expérience différente. Vous allez le voir. Je ne sais pas si je préfère l'aller ou le retour. Parce que vous me direz en commentaire si vous préférez l'aller ou le retour. Parce que vraiment, les deux n'ont rien à voir. Au retour, on rate des trucs qu'on a à l'aller. Mais par contre à l'aller, on n'a pas des trucs qu'on a au retour. Enfin, vous allez très vite comprendre. De toute façon, on, on, va bientôt, euh, on va bientôt, y arriver. Alors là, on a un petit spot évidemment pour faire de l'urbex. Je fais un clin d'œil à, à Guillaume si tu regardes cette vidéo, frérot, c'est pour toi. Et à tous ceux qui aiment faire, bien sûr, euh, de l'urbex. Hop, le petit virage. Eh, est-ce que je roule pas mal quand même maintenant, maintenant, on a assez rigolé. Et c'est beau, c'est vraiment beau. On a assez rigolé maintenant. Vous me dites, vous me dites si je roule bien ou pas. Alors, et eh, par contre, il y a pas de voiture. Il a pas de voiture Il y a zéro trafic Alors ça c'est excellent Il a pas d'avion de chasse Il a pas de trafic mmh. Je pense que Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y pas... qu avait pas d'avion de chasse tout à l'heure C'est que je crois que a... l'intelligence artificielle elle est morte Attends Qu'est-ce que c'est Voilà de retour j'ai tenté une commande pour réinitialiser le, le trafic On va voir si finalement le, les voitures vont réapparaître Parce que là je pense qu'il y, y a un bug Assez particulier c'est un petit peu dommage parce que... Euh, alors, ça me dérange pas de ne pas croiser de voiture. Ce qui me dérange, c'est que du coup, il n'y avait pas l'avion de chasse. <rire> Et il n'y a pas de voiture. Il <rire> n'y a vraiment pas de voiture. Il y en avait pourtant tout à l'heure. Non, je suis pas fou. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si euh, vous êtes content du DAF, voilà, de mon achat. Est-ce que euh, mon achat est rentable ou pas Voilà, moi, je voulais vraiment enfin avoir mon camion euh, personnalisé, mon camion attitré. Ah, il y a le retour du trafic. Ok, c'est bon. En fait, c'était juste sur la route... Euh, sur la petite départementale finalement Bah là vous inquiétez pas Que là du coup il y a beaucoup de trafic J'en ai peut-être mis un peu <rire> J'en ai peut-être mis un petit peu trop <rire> Oups J'ai peut-être fait la mauvaise commande Bon c'est pas grave Ça va être sympa Ça va être bien marrant De toute façon là il est euh, quelque chose comme 9h du matin je crois Donc il euh, y a beaucoup de trafic C'est assez, euh, assez cohérent euh, Est-ce que je vais réussir à me décaler oh, oh mon dieu Ok il va me laisser passer euh... oh, Bah ouais Melody me rentre dedans Bon vous l'avez vu hein Vous l'avez vu hein sans déconner, c'est pas ma faute. Hein. Terrible. Bon, alors je sais plus ce que je disais. Oui, voilà, bah, bon, mon camion a titré. J'ai profité de l'occasion de la Saint-Valentin justement pour pouvoir euh, eh bien, acheter mon premier camion et vous mettre ce, ce Cupidon en, en clin d'œil. Euh, voilà, faites-vous plaisir. Vous avez d'ailleurs jusqu'à dimanche, Je vais vous le dire, jusqu'à dimanche pour faire donc les euh, 14 livraisons. Peut-être que bah, vous avez déjà tout fait. Peut-être que vous avez déjà justement votre Cupidon, bien sûr. Euh, J'aimerais également remercier, euh, je ne sais plus c'était quel abonné. Et justement à l'époque où je m'étais plaint euh, de ne pas avoir pu faire l'événement pour avoir le skin que j'ai sur ce camion, je pouvais pas faire cet événement à l'époque mon PC avait planté. Et donc il y avait un abonné qui m'avait expliqué qu'on pouvait acheter ces trucs-là sur Steam. Et donc je le remercie parce que bah, c'est pour ça que je peux avoir du coup ce, euh, ce super skin, ce skin néon rétro, euh, rétro wave. Alors par contre là va pas falloir se foutre de ma gueule. Parce que si les mecs euh, ne veulent pas s'engager sur le giratoire ça va pas être tout à fait terrible Bon là on a le retour du trafic hein. Très clairement On peut pas dire le contraire Alors je laisse mon clignotant à gauche comme ça Ça va dissuader le camion derrière moi Et puis surtout bah, parce que dans le code de la route en camion Bah il faut mettre le clignotant à gauche parce que Je ne prends pas la première sortie Donc si l'intelligence artificielle elle est débile C'est pas mon problème Allez c'est parti Rouler jeunesse Donc nous sommes à saint sylvestre capelle alors on avait pris cette route justement en sens inverse Souvenez-vous On en parlait avec Arthur Pour, pour Arthur c'était pas non plus un truc de fou Parce que bah, ça reste de la ville Mais quand tu as connu en effet Grand Utopia euh, Comme c'était à l'époque Et comme tu vois comment ça a évolué bah, Vraiment c'est fou Et, et chapeau euh, chapeau l'artiste hein. Chapeau My Godness Vraiment euh, C'est vraiment fort Bon j'ai pas le choix de m'arrêter Je suis dégoûté Et bah, voilà tout ça pour repartir C'est bien dommage Allez on est parti On est parti plein pot Vraiment, euh, vraiment vraiment, chouette et, et encore plein de routes à explorer Vous voyez sur le GPS là il y a des trucs encore à, à voir Là il y a une fausse route Enfin euh, une fausse route Vous voyez y a, y a, voilà, il y a de la route encore en bas Mais qui n'est pas accessible pour nous Alors est-ce qu'un jour ce sera ouvert à nous ou pas je ne sais pas Est-ce que le feu vert va rester vert Je m'en bats les steaks je passe quand même Ça s'agirait de ne pas se foutre de moi Hop là Et ça repart et Là c'est vraiment chouette regardez on se croirait pas En en France Oui totalement Ah voilà la surprise Bon là on se croirait pas en France pour une raison évidente La cascade d'eau La chute d'eau messieurs dames Voilà ce dont je vous parlais C'est que ce spectacle là Voilà pile en face du tunnel Ça c'est du spectacle Ça messieurs dames je trouve que c'est du spectacle Voilà c'est vraiment C'est quelque chose Moi je trouve ça génial C'est super agréable et en fait, dans l'autre sens, voilà de l'autre côté, on avait un autre spectacle C'est à dire que, alors on voyait la, la cascade d'eau tout le long C'est à dire que là maintenant on la voit que dans le rétro Et puis on avait le cours d'eau juste à côté Là vous le voyez, alors on le voit bien le cours d'eau Mais on est loin maintenant, on est un petit peu loin donc c'est pas pareil Mais voilà, c'est un spectacle différent Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Est-ce que vous préférez dans l'autre sens Donc l'autre sens de l'autre côté, on va appeler ça l'allée Parce que c'était le, le premier trajet qu'on avait fait Donc est-ce que vous préférez l'allée Ou est-ce que vous préférez maintenant ici le retour Sachant que vraiment c'est deux spectacles différents Alors là on a une petite niche de sécurité j'imagine là sur la droite je, je sais pas comment on peut appeler ça C'est pour les piétons ça me paraît bizarre Est-ce que c'est pour la police Est-ce que c'est voilà pour justement les les travailleurs Je sais pas comment on appelle ça Bref on est un peu sur un contournement Une sorte de périphérique un petit peu finalement Et c'est vraiment chouette C'est vraiment chouette Et on arrive à notre destination Vraiment c'est un plaisir ce genre, de, ce genre de choses Vous savez moi je... Je me lasse beaucoup de road truck Je me lasse beaucoup de ce genre de choses à chaque fois De faire des vidéos comme ça où tu conduis Vous, vous savez je me remets beaucoup en question sur ce genre de contenu Magnifique Et quand il y a ce genre de voilà, Quand, quand my godness nous fait des pépites comme ça Quand un grand utopia qui arrive de nulle part Comme ça Bah forcément ça, ça met le baume au coeur et ça donne vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup envie Attention à ta 4L toi voilà. C'est pas une 4L c'est une 2 chevaux Je ne sais pas ce que c'est bonsoir C'est soit l'un soit l'autre de hein, toute façon hein. euh, mince Faut que j'aille à gauche What Mais non Je vais savoir à... Excusez-moi, je suis un touriste. Je vais... Euh... Je vais prendre l'initiative d'aller là. Ah oui, donc là, on a le, le rond-point avec la maquette miniature, trop stylé. Et oui, je pouvais bien passer par là. Le GPS, il fait vraiment du caca, j'aurais pas dû le... Écoutez, hop, je passe, nickel, parfait. Euh... Attendez, je me suis fait... Euh... Je me suis fait douiller là. Non, ça marche aussi. Alors attendez. Je comprends pas tout à fait. Alors n'ayez pas peur, euh, jante, euh, jante dame, jante monsieur. Je vais rien vous faire. Hop. Ah oui, je suis littéralement passé par la station essence. Allez, d'accord. Ah, c'est pas facile. C'est représentatif de la France. Hein. Tu prends des interdit Tu Voilà. C'est Grand Utopia. C'est magnifique. Et je passe. Et c'est super. Et fallait mettre son clignotant, monsieur. Ça faille faire boom. Hein. Et Donc là on est dans une nouvelle zone de travaux On est encore jamais allé là Même moi en off je suis pas passé par là Bien sympa et nous on va ici à droite j'imagine Non Je sais pas où on va Si on va là Moi je dis qu'on va là Ouais c'est bon Qu'est-ce que c'est que cette histoire Dans quoi tu m'emmènes Ok derrière Alors attends parce que le camion là il me casse la tête à gauche Enfin la pelleteuse ou je sais pas ce que c'est là c'est serré de ouf C'est serré de ouf mais ça passe Ça passe On a une vue sur un château en haut là Par contre je suis censé livrer où moi Bon bah écoutez je vais essayer de m'arranger avec le boss On va se mettre là Et puis je vais aller demander euh, Je vais vous épargner ça Je vais, je vais aller demander directement au, au chef de chantier ici Parce que là j'avoue Je ne comprends pas Bon les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Le like Bang bang Qui fait plaisir Je suis très content de ce camion Vraiment hein. Je suis très très très content Et moi je vous retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Dans une Semaine Et deux jours Sons of the forest Ça va être incroyable Allez des bisous Ciao tout le monde